et il est censé se winner il faut trop hmm. pour une vidéo en compagnie <coughs> qui ont commencé qu'ils ont bonjour bonjour qu'ils ont bonjour bonjour sonnaie bonjour tout le monde ah eh bah ben oui non These yo yo tout le monde ouais t'as vu j'ai essayé de faire l'accent de bonjour tout le monde et non yo tout yo yo Du coup on est dans un des rangs. Un, un des Nintendo Swatch. Un Nintendo Swatch. Un Nintendo Swatch, hein, donc je sais pas si tu aimes Ah ouais, Overwatch non, est On est dans un des Nintendo Swatch. Je pas si tu vois, parce que tu viens de parler, une genre de monde Aaaah oh, Tonoswee Found the channel Ah j'ai <rire> <rire> ah, un petit stress là hein. Toi oh je sais pas mais moi je suis passé Pareil J Pisaï Toi je sais pas mais moi je suis passé Alors toi je sais pas mais moi je suis passé oui, je suis arrivé. Ah toi, je sais pas, mais moi, je sais pas. Ah, oh, j'ai piqué des pièces. Yeah. Bon, es bah, tu dis, t'es passé, t'es arrivé que là. Je vois de ma tranche. Oh, ça avec toi. Bah, t'es un clochard, en fait. En fait, t'es une clochard, en fait. Bon. <rire> J'allais dire, dire que tu députes un petit carmouth. Et ceux qui l'ont pas, likez la vidéo. Carmoucle. Et du coup ceux qui l'ont pas, likez la vidéo. Bah oui. <rire> s'ils si l'ont et s'ils l'ont pas, likez, likez, likez Et si vous jouez like. avec Kizan likez. Bah, likez Si vous adorez Fifi show de Kizan, bah vous likez Bah vous êtes mort <rire> Non elle aime bien notre fils, non on pense à lui, c'est faux, pas du tout, non je pense à personne quoi là Pardon C'est suis mort, s'il arrive mon enfant tu es d'eau, d'accord j'arrive Si vous fait D'accord je voulais que je moi pas le lion Mais t'es mon Oh la toute façon ça allait passer What Franchement je veux plus sauter là C'est la pire mort que tout le monde ait pu se faire la mort sonnait. La mort de, de, de Fifi, fils. Euh, que tout le monde attend. Euh, que, que tout le monde n'attend pas. Euh, euh. Voilà. Que personne n'attend quoi. Pourquoi je vais plus sauter arriver là Vas-y, vas-y. Euh, non, bah, ouais, bah, non. Bah, ouais, bref. Faut pas le dire. Une pire d'or. Meilleur. Meilleur. Meilleur. Bon, on va leur expliquer parce que sinon ils vont dire. Ouais, bah ouais. Mort, il il il y a le petit Fifi ce qui était dans notre box. Il joue à Resident Evil 7. Son let's play est dans... sur sa scène si vous voulez le voir en œuvre pour pleurer parce qu'il y a eu beaucoup peur. Beaucoup peur. Beaucoup peur. Beaucoup peur. Parce qu'il s'appelle Cooper. Ah ouais, Cooper? Avant Cooper, je sais pas. Ouais j'ai même plus si oui. c'est ça aussi. Non c'est Oper. Voilà. Je sais que là je, je, c'est une de mes séries préférées mais c'est pas là. Ouais. Il y, y a eu beaucoup de pareil. Hein. On récupère toutes les bassins, ça va passer. à la fin tout le mec il dit même en a combien il pas que du coup il y a un il y a c'est pas ça cousin non quoi ça pourrait eu... ouais. hey, con Oh non Oh non Oh non Mais c'est la même C'est pas en T'es encore en train de faire la course hein Ouais. C'est sérieux Bah, tu dois faire la course. Moi, je suis tombé deux fois. Mais gros, c'est une balade de santé, ça. Là, je ne sais pas, je Je suis bien sûr. Je suis depuis la, la, la boîte qui est qui je pas en de ce Kiza qui est mort ouais. là, je fais la vidéo sur le sol Non, en fait, la balade, tu peux la faire à pied. Bah, non, c'est pas que j'ai un feu. J'ai plus j'ai plus de quad. Il ne réapparaissait plus. One Eternity later. Bah, tu vois, euh, bah, juste après le code. Et hey, donc, qui compte Ah, t'en avec Pokémon. Ok, on est On va On sent pour le qui Et je sonne. Notre ami, <rire> t'es fils de blanc. Grand... Je vais faire faire ça, je n'avais pas Ah ouais, non mais là c'est vraiment difficile, je te jure. C'est boost. Bah speed par qui... Ah. ah, je d'accord, Est-ce peut le dire aux abonnés que t'as jeté un liquide Ah ouais. Bah, euh, un enfin, ouais, bah, toi, il y peut... bah, en a Tu me dis ouais, je l'ai fait. ouais... coffres On en parle, parce que j'arrive pas à passer. C'est un truc très simple. Ok. Donc on va bientôt aller en Corse. Longueux en, en Corse. <rire> ça tu l'as pas dit encore. mais oui. Que quoi que ça fait 30 minutes que je suis en train de crever, ouais. Bah non, ça tout, bah de toute façon tout le monde l'avait l'habitude. Tout le monde a vu que Quel calor. Bon, oh, je meurs tout tard, je suis à fond, non, mais sérieux. Le bout, si à fond, quoi, n'importe quoi. Bah ouais, <rire> logique. Je <rire> la mets quand la vidéo là. Oh, j'en ai marre. Ce n'est pas ça, jamais je pense. Non, bon, non. Je ce soir. Ah. Non. Hop Allez, un de marre Nous sommes en démarrant. Bon Maintenant, il faut trouver le sortier avec bon. Vous s'inscrivez à un abonnement pas la chaîne de Kizan vu qu'il est Pardon Abonnez-vous ah. au Kizan Non, parce que tu n'as pas de chaîne YouTube Ah si j'ai 2 millions 500 abonnés, ça fait une déco, quoi, je dois Il y a bientôt 3 millions les mecs. Ouais, voilà, je finir la map. Là bah, tu dis, bon les gars, c'est fini pour cette map. J'espère que ça vous aura pas plu, n'hésitez pas à euh, mettre des dislikes, euh, avoir des abonnements sur la chaîne de Soulie. Tu sais que là je suis en train de voir la map. Tu sais que je m'en fous. Tu sais qu'on va se laisser sur ça les gens. l'hélico Contemplez l'unité de ce futur en va tous vous dire au revoir Pendant qu'on est en train de voir Qui est en train de galérer Et est Du coup qu'ils ont Fais l'outro Comme ça Tranquille, mais Fais nous une petite ou trop. Quoi Fais nous une petite outro Outro Oui C'est quoi ça Au revoir, abonnez-vous, mettez le code terre voilà vrai Comment on dit comment on fait dans le gol bon les gars au revoir les petits n'hésitez pas à mettre le petit code créateur finit du bas off hein, qui sera bientôt Swinny parce que je pense que le tirer du bas off ça saoule un peu tout le monde d'ailleurs vous direz ça dans les petits com hein, je pense et après voilà bah on est d'accord on est du coup avec euh, abonnez-vous à la chaîne de moi qui s'en fiche j'ai quand même dit moi qui s'en fiche hein. c'est chaud là quand même le Swiny, moi Kaizen et le petit Fifi même si j'en est jamais qui sont dans les en dans des bientôt, des... bientôt aux 600 donc euh, les chaînes, les deux chaînes dans la description la mienne la sienne bientôt 1000 allez ciao mmh, voilà, ciao les gens. voilà.